J'ai eu l'impression euh, dans ces années-là que, qu'au niveau euh, idéologique, être étudiant et précaire, c'est quelque part une normalité malheureusement. C'est euh, on va bah, écouter ce soir, je vais manger des pâtes. Et, euh, je ne cherche pas à savoir pourquoi je mange que des pâtes, mais non. Je dirais que le que c'est important de parler de la précarité étudiante dans le sens où elle est différente de certains types de précarité et qu'il y a des notions, par exemple, ben, les étudiants, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie d'avoir une vie sociale, ils ont envie de, de pouvoir sortir et souvent, ils vont sacrifier la nourriture pour leur bien-être. <rire>